Françoise Charrier. Elle arrive à Hollywood à 10h. Il est 9h, vite. vous à Orly. Bien, monsieur. 9h30. L'avion arrive à 10h. Vous travaillez à Orly Non, à Paris. Qu'est-ce que vous faites Je suis stagiaire dans un hôtel. Ah, vous êtes stagiaire dans un hôtel. Voilà Françoise Charrier, elle arrive à Orly à 10h. Vous partez en voyage Non, je vais chercher une jeune fille. Elle est stagiaire aussi. Monsieur Vincent Dubois vous attend à l'aéroport d'Orly à 10h. Recevez, mademoiselle, nos sincères salutations. 10h moins 10. Mesdames et messieurs, nous allons atterrir dans quelques minutes. Nous vous demandons de maintenir votre ceinture attachée, de redresser votre tablette et de ne plus fumer. Votre ceinture, s'il vous plaît, mademoiselle. Veuillez attacher votre ceinture. Merci. L'avion arrive à 10 heures. La température extérieure est de 20 degrés. Veuillez maintenir vos ceintures attachées jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Nous espérons que ce vol vous a été agréable et que nous aurons le plaisir de vous accueillir prochainement sur les lignes RATF. 10h05. Je suis en retard. Vincent Où est-il Où est -il oui, Françoise Où est-elle Où est Françoise Qu'est-ce que vous faites ici Je cherche une jeune fille. Non. Merci. Où est Vincent Où est-il Bonjour mademoiselle, où allez-vous À Paris, à l'hôtel Concorde Lafayette. Il y a l'autocar d'Air France dehors. Merci. Où est-elle Où allez-vous À l'hôtel Concorde Lafayette. Qu'est-ce que vous faites Je suis stagiaire. À Paris, hôtel Concorde Lafayette. Fayette. Okay. Vincent, vous êtes seul Oui. Mais où est Françoise Charrier Monsieur, je ne sais pas. Comment vous ne savez pas Je ne sais pas. Eh bien, je vous présente Françoise Charrier. Elle est stagiaire ici. Enchanté. Je vous présente Vincent Dubois, il est stagiaire ici. Bonjour. Eh bien, vous allez travailler ensemble ici Bonne chance. Merci, monsieur. Merci. Bonjour, je suis Paul Durand, je suis l'auteur du film. Bienvenue en France. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Paul Durand. Je vous présente, monsieur Dubois. Taxi Taxi, Taxi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites je suis stagiaire dans un hôtel. Ah, vous êtes stagiaire dans un hôtel. Je vous présente mademoiselle Charrier. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites Je suis stagiaire. Françoise est stagiaire. Vincent est stagiaire. Eh bien, je vous présente Françoise Charrier. Elle est stagiaire, ici. Bonjour. Françoise et Vincent sont stagiaires. Qu'est-ce qu'il fait Il est chauffeur de taxi. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est hôtesse. Qu'est-ce qu'il fait il est directeur. Qu'est-ce qu'il fait Il est médecin. Qu'est-ce qu'il fait Il est facteur. Qu'est-ce qu'il fait Il est cuisinier. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est secrétaire. Qu'est-ce qu'elle fait Elle est coiffeuse. Qu'est-ce qu'il fait Il est photographe. Qu'est-ce qu'il fait Il est agent de police. va Françoise. Bonjour, mademoiselle. Où oui. allez-vous? Françoise va à Paris. Françoise va à l'hôtel. Où allez-vous? À Orly. Bien, monsieur. Vincent va à Orly. Françoise va à Paris. Au revoir.